le maximum qu'on pouvait pour savoir quels étaient les besoins des gens et je pense que c'est ça ce qu'il faut maintenant c'est écouter les gens se rendre compte de voilà ah. ce que c'est notre quartier populaire nos quartiers populaires et euh, comment à... Plus fort. ça Plus fort, ouais, on, euh... on parle dedans nous on a, on a essayé de rendre compte à la préfecture, à la mairie, de ce qu'on vivait, de comment on était pris en charge, les besoins qu'on avait. Et on veut qu'il y ait plus de monde pour euh, gérer cette crise. C'est pas normal qu'on soit dans la tente tout le temps comme ça. On a besoin d'agents de l'État, on a besoin de toutes les aides, on a besoin que les collectifs comme l'État, les collectivités comme l'État se bougent, se mettent en route. C'est pour ça, d'ailleurs, que symboliquement, ce tribunal est très important pour nous. Alors, je ne sais pas trop quoi dire, mais on peut, on peut citer tous les problèmes qu'il y a à droite à gauche, euh, de nourriture, hein, euh, tous les, les repas qui ne sont pas accès, euh, donnés pour tout le monde. Il y a les problèmes d'hôtel, tout le monde ne sait pas si le lendemain, il sera encore pris en charge à l'hôtel. Il y a des gens qui ont déjà trouvé des logements HLM, soit par euh, la métropole, la mairie, soit d'eux-mêmes. Et euh, ils n'ont toujours pas de meubles pour meubler les appartements. Moi, la famille, euh, dans mon immeuble, ça fait deux semaines et demie qu'ils ont leur logement, ils ne peuvent pas y habiter. Ils sont toujours à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas de lit. On leur a promis des meubles depuis le début. Ils demandent cinq lits, ils demandent une cuisine et ils demandent de quoi euh, voilà, laver le linge. C'est des problèmes de tous les jours qu'on a, qui sont vraiment euh, prégnants pour voir l'immédiateté. L'immédiateté, c'est ce qu'on demande tout de suite et maintenant. C'est euh, la dignité pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir, pour euh, pouvoir euh, se déplacer. Euh, euh, voilà Il y en a qui finissent dans des hôtels de passe ou des hôtels où il y a des punaises de lit, et ça, il faut le dire. Donc, euh, moi, je ne peux, je peux pas tout, tout dire. là C'est brouillé pour tout le monde. On est tous dans l'attente, on est tous dans, dans un besoin de soutien. Et le soutien, on l'attend avant tout de l'État et des collectivités. Ce n'est pas à nous de tout prendre en charge. On fait ce qu'on peut, et euh, voilà, je pense qu'il y a des initiatives, des Marseillais, tous ceux qui sont là, tous les autres, et euh, on vous présente ça ici, et ça, ça touche. Merci.